Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un unboxing. Ça avait été annoncé précédemment dans la vidéo, donc sur les 1 an de la chaîne. Donc en tout cas, bah merci encore à, à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui s'abonneront. Du coup, euh, sur cette vidéo-là, donc on a une entreprise qui m'a contacté, euh, qui voulait présenter un de leurs produits. Donc c'est un téléprompteur, mais cette fois-ci en 3 dimensions, vraiment posé sur un trépied. Cette vidéo-là fait écho à une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne où je vous avais présenté un petit téléprompteur donc, euh, que vous pouviez utiliser sur euh, ordinateur tout simplement. Euh, vous, vous mettiez votre texte, vous faisiez défiler et vous pouvez parler comme ça tranquillement. L'inconvénient de ça, c'est que c'était sur un écran d'ordinateur. Donc si vraiment euh, vous voulez vraiment faire des vidéos pro euh, et vraiment filmer comme à la télé et compagnie, c'est assez compliqué avec un ordinateur posé à un mètre du sol. Hein. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, cette entreprise m'a contacté. Donc, c'est l'entreprise Leventy. Donc, vous pourrez bien les remercier chaleureusement euh, en description et dans les commentaires. Donc, en description, pour avoir l'URL de leurs produits. Euh, et dans les commentaires, bah, pour euh, voilà, leur dire voilà, si, ça, si ce genre de produit peut vous plaire ou pas. Donc en tout cas, je fais un unboxing ici, mais j'utiliserai également ce produit-là pour de prochaines vidéos. Euh, comme je vous avais peut-être parlé de ça, mais j'ai envie de vous parler d'un sujet, à savoir est-ce que la Terre se reverdit, oui ou non. Et du coup, j'utiliserai le téléprompteur 6 juin pour euh, justement euh, eh bien, pouvoir tourner une vidéo assez clairement, distinctement et euh, d'avoir quelque chose d'assez efficace. Donc aujourd'hui, voilà, petit unboxing de tout ça. Je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer tout ça, et j'espère que ça pourra vous plaire Donc voilà, on se retrouve avec notre produit. Donc comme vous voyez, c'est plutôt une belle enveloppe, hein. c'est un beau produit. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est un téléprompteur de la marque Leventy. Euh, téléprompteur qui, d'un point de vue unitaire, vous coûte 54,99€. Donc on va arrondir à 55. Hein. on ne va pas s'emmerder avec des conneries. Donc, je n'arrive pas à ouvrir ça, c'est super. Voilà Tac. Alors, ça, on est bon. Le couteau, au cas où, si ça vous plaît, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur On va voir ça tout de suite. On a oh, on a une pochette. Ok, ça dégage. Donc, voilà. téléprompteur by Leventy. Dans une, une enveloppe, dans une enveloppe. C'était pas prévu, mais vous voyez, hein, petite, euh, petite pochette sympathique. Donc, évidemment, avec la, leur, leur site juste ici. Et donc, le téléprompteur by Leventy. Voilà, tout simplement. Donc, petite ouverture facile. Tac. Ça, ça dégage. Et là, vous voyez en avant-première. Moi, je ne vois pas. Donc, je vais essayer de tout prendre. Ok. Hop là. Sans faire tout tomber. Tac, tac. Là, on n'a rien d'autre. Voilà. Donc, en gros, euh, comme vous le voyez là, vous avez... Ouh, ça c'est sympathique. Alors, mode d'emploi, ok, cool. Donc en gros, alors on va décaler ça. Donc vous avez une structure en plastique qui se met comme ceci avec un cadre. Donc en gros, vous avez une vitre ici entre les deux normalement. Euh, là, vous pouvez poser votre téléphone. Donc je vais vous montrer ça. Il y a un peu de tout, c'est sympa c'est bien foutu, cette histoire. Donc, vous avez des petites notices. Donc, moi, j'ai un code là, donc je vais garder ça. Alors, je pense que c'est une licence pour euh, utiliser un logiciel. Alors, en gros, dans ce système-là, donc voilà, c'est ça que je vous disais. En gros, ça se, place, ça se passe de cette manière-là, OK Vous avez aussi une télécommande pour euh, voilà gérer le défilement et autres par rapport à une appli, je pense. Mais en gros, grosso modo... Euh, donc pour le téléprompteur qui est juste ici en fait vous avez votre structure en plastique qui est englobée dans le voile noir pour euh, éviter euh, voilà, la caméra qui ait des changements de luminosité et autres euh, et après vous avez un miroir juste ici je pense il y en a même deux alors ça il faudra que je regarde ça en détail mais vous avez un petit miroir ici euh, un truc transparent vous avez la caméra d'un côté qui filme et de l'autre qui reflète euh, bah, les, les écriteaux, en fait. Et pour refléter les écriteaux, vous pouvez utiliser soit un téléphone portable, soit une tablette, principalement, euh, qui fait donc euh, miroir, enfin, euh, vous avez le texte qui fait miroir, voilà, qui est Vous avez également un petit sachet avec un mode d'emploi, vous avez différentes attaches, donc vous avez l'attache téléphone portable avec la petite télécommande là, donc ça c'est cool. Donc là, on va faire attention à ça. Là j'ai un petit papier donc sur le fonctionnement de la télécommande. Tac tac. Là on ouvre et, oh, et là on a du plastique. On a du truc en double face, j'ai l'impression. Tac tac. <rire> je suis pas expert en, en déballage et en unboxing, mais je fais au mieux. Et voilà, le drap noir avec le, le belle écriture de Telepronter by Levante. Donc plutôt sympa, hein, on est plutôt sur un, un bon matos. Donc euh, je vais vous faire un petit, petit accéléré, je pense, de l'assemblage, de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, on va voir comment ça se passe pour la suite. Plutôt cool. Dans l'ensemble assez facile. Hein. C'est du plastique, ça s'emboîte. Là, on a un peu de métal, je crois. Mais grosso merdo, c'est assez simple. Hein. Vous avez ça. Tac. Donc, vous avez les deux barres en plastique en Z de chaque côté. Vous avez le, le la toile hein, qui est avec. Vous avez donc un trou sur cette plaque là euh, au bout avec. Euh, vous avez une rondelle avec un filetage intérieur. Euh, un taraudage, excusez-moi. Euh, qui se met sur la vis du trépied. Donc c'est quelque chose d'assez général, hein, sur ça, plutôt cool. Euh, à l'intérieur, vous voyez, donc, vous avez juste là, donc on voit bien l'aspect miroir avec la main, et l'endroit pour poser le téléphone portable. Vous avez également, donc on le voit juste un petit peu en métal en dessous, voilà, juste là, là, une vis avec une petite molette, enfin une petite molette, une petite poignée si on peut dire, qui vous permet au cas où de fixer l'appareil photo, parce qu'à l'arrière... Quand vous levez le drap, vous voyez un certain nombre de trous. Donc, c'est des positions pour l'appareil photo. J'aime autant vous dire que tout de suite, on va pas trop utiliser ça. Mais si jamais vous likez la vidéo, que vous la commentez et que vous abonnez, que vous partagez, et qu'on arrive à boum 1000 abonnés. Eh ben, on investira dans un vrai vraie caméra, vraie prise de son extérieur et tout, et comme ça on pourra bien s'en servir, et ça aura une meilleure gueule, et puis meilleur prépied, et tout ça évidemment, donc n'hésitez pas, surtout ça fait plaisir. Donc voilà, euh, le petit unboxing euh, téléprompter by Levanty, euh, donc comme j'ai pu le remarquer, euh, on a également des petites attaches hein, ici euh, et des petites patchs sur le dessus. En fait, au début, je vous ai parlé d'un code euh, qui vous est donné. En fait, c'est simplement un code pour accéder euh, à l'application Leventy qui vous donne accès pendant un an euh, à leur, euh, leur application pour vous servir du téléprompteur donc sur un téléphone portable ou alors sur une tablette tactile et pour justement avoir le défilement et vous servir de la petite télécommande pour justement gérer tout ça en plus. Donc du coup, bah, pour le moment, je ne vais pas m'en servir. Hein. Euh, mais euh, très utile. Donc voilà, petite télécommande sympatoque, sympatoche. Gamepad derrière. Voilà, quelque chose d'assez cool. Il y a un petit joystick sur le dessus. Putain, c'est cool ça. Je pense que tu comme ça, tu en train de parler. Tac, tac, tac, hein, c'est pas mal. Ce sera testé euh, donc voilà dans l'ensemble euh, évidemment donc en description vous aurez le produit donc qui est à 55 euros sur amazon voilà on reste là dedans toujours euh, également donc là vous avez la vitre hein, qui fait l'aspect miroir on en a une deuxième qui est offerte donc je pense que si jamais euh, je ne sais pas elle pète ou elle est griffée ou autre vous en avez une en rechange donc c'est carrément cool pour ça euh, et puis, euh, sinon, bah, voilà, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Euh, donc, bah merci à Leventy, euh, j'espère que la vidéo également pour vous vous aura plu, que ça aura collé avec tout ça. Donc, vous aurez en description leurs produits, leurs site, euh, et puis également les vidéos sur quoi je m'appuie, donc euh, ma première vidéo sur le téléprompteur, et également la vidéo donc, du livre « Comment tout peut s'effondrer », où j'avais fait ce résumé-là sur ma chaîne et où justement ça avait collé nickel. Donc au cas où si jamais vous ne connaissez pas ce livre ce là, c'est un peu. ça parle des effondrements. Possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Voilà voilà. Euh, et bien sur ce, c'était Peter Over.